Le FC Barcelone, éliminé jeudi de la Ligue Europa par Manchester United, 1 à 2, a failli avoir l'occasion de courir après le titre en Liga ce dimanche soir à Almeria. Les Blaugrana sont passés à côté, défaite 1 à 0. En déplacement sur la pelouse des 19 derniers de Liga au lendemain du match nul entre le Real Madrid et l'Atlético. le Barça pourrait porter à 10 points son avance en tête du championnat et presque s'assurer le titre de champion. Avec cette deuxième défaite de la saison, il est complètement passé à côté. Un premier depuis le Classico face au Real. Première erreur de deux ex-joueurs de Ligue 1. Luis Suarez, ex-OM, El Bilal Touré, ex-Reims, meneur de jeu décisif pour l'ouverture du score à la 24 e minute. Suivant. Ce fut une série d'imprécisions face au but d'Almeria pour le Barça, qu'il n'avait pas dans son assiette. Zéro tir au but dans ce match. Et beaucoup de nervosité. Trois expulsés pour le choc de Valence. Dans cette défaite, le FC Barcelone a aussi beaucoup perdu car il a perdu son sang-froid et écopé d'un autre carton jaune. Xavi, Gavi et Rafinha ont reçu des suspensions automatiques pour le choc avec Valence. De quoi raviver définitivement la tension en Liga. Le FC Barcelone, leader de la Liga, a eu l'occasion de prendre une avance de 10 points sur le Real Madrid dimanche soir en Andalousie. Les Catalans descendent à Almeria avec un 11 révisé et comptent désormais cette unité d'avance sur leur rival. Les hommes peu inspirés de Xavi ont marqué un but avant la demi-heure, sur un ballon en profondeur pour El Bilal Touré, qui a déjoué Ter Stegen à bout portant 1 à 0. Xavi tourne, en alignant Alba Garcia Christensen S, Roberto Busquets, de Jong Torres Lewandowski Gavi, l'entraîneur du Barça montre qu'il pense déjà au classico de jeudi soir, en match aller de la Copa del Rey. Les Catalans multiplient les centres, mais les duels en surface sont remportés par la défense andalouse. Sur le ballon dans le dos d'Andreas Christensen El Bilal Touré fonce vers le but et bat Stegen d'une volée à bout portant 1 à 0, 24e. Pas d'inspiration, 4 jours après leur défaite à Old Trafford, les Blaugrana ont l'air physiquement ennuyeux et incapables de fournir le soutien nécessaire pour trouver à redire au verrou rouge et blanc. Les chances sont rares et seul Ronald Arrojo semble pouvoir marquer en fin de match. Il passe tout près de l'obtenir d'une tête, mais sa tête n'est pas cadrée 86e. Dans la dernière contre-attaque, Stegen a empêché Embarbo de doubler la mise et a remporté la mise en jeu 90 plus 5. A 4 jours du Classico qui s'annonce explosif au Santiago Bernabeu, le FC Barcelone s'arrêtera après 7 victoires consécutives en Liga. Il va falloir mieux embêter les Merengues. Forcer le Barça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.